6, 7, 6 de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft en compagnie de Vince. Nous sommes dans la forêt interdite à la recherche de tigres à tuer et de tiges de bambou. Nous sommes donc toujours sur l'île des pandas, donc toujours en mode euh, entre guillemets hardcore où je ne peux pas utiliser des thèmes autres que des items gris, où je ne peux pas euh, utiliser de spécialisation, je dois jouer juste avec les talents que j'ai de base de chaman Donc je ne peux pas mourir et nous sommes toujours pas morts. D'ailleurs je pense qu'il y a des statistiques pour le prouver. Hein. Statistique. Statistique. Personnage, victime, mort. Ouais, ici, mort, zéro. Zéro zéro, nous ne sommes pas encore morts et nous ne comptons pas mourir dans cet épisode et pas dans le prochain non plus je l'espère. J'aimerais au moins quitter cette zone avant de mourir, bêtement. Oh merde, j'ai pris deux tigrous. Bon, ça va, on va sortir, ça va être pas être bien difficile, je pense. Hop, on lui met un bon gros coup de bâton. Ça lui fera les pieds. Ça lui fera les pieds. Toujours, être être être... Être... Toujours sur cette île où nous allons maintenant aider la Horde et l'Alliance à retirer le bateau euh, du dos de la tor Tortue que nous avons vu dans l'épisode précédent. Ce qui nous permettra euh, après de choisir entre, euh, entre les deux factions suite à mon, euh, à mon tirage au sort je devrais euh, aller dans l'alliance malheureusement pour moi malheureusement pour moi c'est pas que j'aime pas l'alliance hein. les quêtes sont très bien tout est très beau etc mais... putain j'ai pas encore vendu mon inventaire on va aller là-bas on va aller voir ça va marcher on va on finir la quête. De toujours pas vidé mon inventaire et euh, bien sûr je me suis mis un pour ceux qui se posent la question je me suis mis un petit challenge en plus petite règle supplémentaire personnelle c'est que je ne peux pas utiliser d'addon du tout donc là je n'ai aucun add-on je joue avec l'interface de base du jeu d'ailleurs je vais regarder un petit truc dans affichage c'est pas là-dedans euh, c'est pas ça non plus c'est ça non ça voilà c'est je vois ma vie. Peut-être mettre celle des ennemis ce serait plutôt cool. Hein. Alors, péter la tronche à ce tigre de Paewoo. Pourquoi je dois tuer des tigres Parce que je viens d'arriver dans une zone sympa. La forêt interdite, tout ça, où vient un ermite. pandarène. Et je dois tuer des tigres. Quelle est la raison de, de ce massacre des tigres La forêt est devenue très dangereuse depuis que Shenjinsu a commencé à s'agiter. Les tigres sont énervés et se sont mis à attaquer les réfugiés. et s'en sont même pris à ma personne. Hein D'accord, en fait je dois tuer 9 tigres, sur 2500 pour permettre aux, aux rescapés de, de, de, de... du crash du bateau, de s'en sortir. ne pas mourir, manger... Euh, voilà. Par tous ces petits tigres. Pendant qu'on voit là-bas, au loin, la nageoire, la nageoire, la patte de la tortue, qui sort de l'eau de temps en temps, de place quand même. Plutôt pas mal. En finir, non on finira pas non plus je pense. Cet épisode, ça fait 3 épisodes que je dis que j'espère qu'on va finir, mais j'espère vraiment qu'on va finir. Ou alors peut-être je verrai à la fin de cet épisode. Oh y'a un mini-tigrou, il est choupie Oh il est mignon de Est-ce que j'en ai pas un mini tigrou Je pense que j'en ai un mini tigrou. tigrou, tigrou, tigrou, tigrou. Ah bah ben voilà, j'ai un mini-tigrou. Et non, j'ai un chat aussi. Un chat roux. Ils sont là. Il est le roux. Voilà on prend le roux, c'est comme si on avait un petite tigre voilà. on l'appellera roux. Parce que roux est très important pour elle, elle l'a toujours accompagné depuis ses débuts, euh, depuis qu'elle a quitté euh, sa maison. Elle a toujours été suivie par roux, elle l'a accompagnée partout, pourquoi t'as tué mon sbire toi espèce de PNJ mal foutu T'as tué mon ennemi bon sang <rire> <rire> Oh là là. Donc j'ai fini de tuer les tigres, je dois ramasser encore un bambou, ramener tout ça à l'ermite. Après, pourquoi je des, des bouts de bambou. Alors, mes hommes ont trop peu mangé, ils sont blessés et épuisés, mais ils font partie de la horde. Chacun d'eux se battra jusqu'à son dernier souffle. En tant que nouvel allié, vous pourrez compter sur nous lorsque le moment viendra. Mais nous serions plus efficaces avec des armes. En de batterie de bambou, quoi. Ouais. Chacun son délire. Une bonne grosse masse. Pareil à mal. Je vais parler à Michael Bay pour faire exploser le bateau. C'est pas une blague en plus. Je vais parler à Makael Bay dans la forêt de Payou. Pour déloger le vaisseau d'Alliance, nous devons retrouver notre ingénieur. Nos chemins sont séparés lorsque nous sommes échappés des pas. Vous devrez pouvoir le retrouver quelque part dans la forêt à l'ouest, puis que Korga vous envoie et il vous apportera son aide. Parce que notre but maintenant, ça va être de récupérer les explosifs pour les filer à Michael Bay afin de faire une explosion digne de Transformers et pouvoir extraire. Ce, cette énorme épine du 2 de notre copine Shenzhen bien entendu pendant qu'on va, tous mes copains c'est tous mes copains de l'or tous mes copains de l'or vous allez me dire pourquoi est-ce que je vais dans l'alliance si mon père était un or <rire> parce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'était pas mon vrai père <rire> Putain, mon dieu, quoi qu'une connerie C'était pas mon vrai père Et suite à notre dispute, j'ai décidé de, de m'enfuir de cette horde de ville <rire> méchante <rire> Afin de rejoindre une faction plus pure, claire Tu veux massacrer les pandas bien entendu, si vous avez regardé la cinématique d'intro de Fun. Voilà. Non <rire> Pendant qu'on me chute à l'oreillette que je serais un traître. Pas du tout. Euh, pas du tout. C'est pas un traître. Vous êtes... Quand vous êtes jeune vous faites des erreurs, vous voulez toujours faire... Vous voulez toujours faire... À l'inverse de papa. En plus en sachant que... Votre père c'est pas votre vrai père qu'on vous a menti toute votre vie pour vous protéger... De... Euh... <rire> non je suis pas un traître c'est pas vrai. Pour vous protéger de, de, de, de cette alliance On vous a toujours dit qu'elle était méchante Vous avez vécu dans cette haine De l'alliance Comment faire pour rendre papa le plus triste possible Comment faire Eh bien, rejoindre la faction opposée bien entendu. Et quand on le croisera sa route On le tuera on les fera vomir cette tripe Allez hop, on a emballé des de implosés pendant qu'on bute des... Des quoi Des de lézard sur pattes Tiens meurt, meurt gentilhomme Horreur à je paye, il n'y pas par là, je peux en aller tuer c'est là au casse toi le mage là Toi t'as une spé, moi j'ai pas de spé mec Sois tranquille, non, on prend l'étoffe de lin parce que, c'est vrai que l'étoffe de lin faut encore cher Je pense à l'heure actuelle, enfin dernière fois que j'en ai vendu ça vend quoi C'est cher Ainsi que l'étoffe de laine, c'est des choses qui se vendent pas mal Des choses qui se vendent plutôt bien Pendant que je reçois un message, mais ça ne me regarde pas Donc voilà que je lirai bien sûr après, euh... après avoir un... Ah non, Michael Bay, bien sûr c'est un gobelin, bien entendu c'est un gobelin le temps, c'est de l'argent! Et la volonté d'agir. C'est le principal, avoir hein, la volonté d'agir. Je pense que j'ai déjà dit aussi dans l'épisode précédent. Je le dis à chaque fois qu'il le dit en même temps. Botte de courage, mais voilà ce qui est manqué afin de devenir plus puissant. Et voilà, maintenant je pèse dans le game. J'ai des bottes de courage, les gars. Et les gars, bien entendu. Des bottes de courage. Des gants de vérité. Et le gilet de la perle. De la perle du soleil. J'ai hâte de pouvoir changer de stuff et acheter du stuff quoi Mais blanc <rire> La bonne blague Maintenant comme nous avons aidé le campement de la Horde, on va devoir aller aider le petit campement de l'Alliance en, en allant parler à Dolora, cœur de lion. À l'épave, cherche ce ciel. Le cherche ciel, bien, c'est quoi C'est ça Ce bateau, cette frégate. Euh, cette frégate de euh, D'ailleurs de si vous n'avez pas regardé la vidéo de Légion, la vidéo de présentation de la prochaine extension de WoW, je vous conseille d'aller la voir même si vous regardez pas WoW parce qu'elle est vachement stylée, même si vous n'avez pas le jeu, hein. je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment trop trop fat. J'espère que le jeu suivra, alors ça ça me déteste. il ouais, faut que je ramène trois mecs morts, enfin c'est pas blessé mais vu comment je les traîne par crever, Tiens, casse-toi, hop. Je te balance de mon épaule. Je te prends avec un plus grand respect du monde. Un tourmenteur et cailles profondes, je pense qu'il faut aussi leur péter la gueule, ils font tuer 8. Ça. Tiens ramasse. C'est marrant parce que vous avez d'un côté la horde qui veut faire exploser les choses. Et à côté vous devez ramasser des caisses médicales pour aider les soldats de l'alliance. Et voilà, c'est un petit peu l'opposé entre la horde et l'alliance. Vous avez la horde qui fait tout exploser. C'est quoi ça? Non ça va. Ce que j'allais dire, euh, j'ai pas le droit non plus de, de garder les buffs alliés. Donc si un. Par exemple si un prêtre me met euh, Une. Une bénédiction d'endurance. Je sais plus comment ça s'appelle. Putain, j'ai le nom des sorts maintenant. Tout va bien. Bref. Bref, si j'ai des buffs, d'autres. Euh, genre une attelle des arcanes, d'armage, genre de choses. Hein, je, je dois tout virer parce que.. Euh, parce que ça fait partie des règles du challenge Qui sont encore une fois de plus Dans la description de la vidéo Et je pense qu'on va terminer Cette île euh, dans cet épisode-ci Mais il sera peut-être un peu plus long que les autres Enfin, pas plus long que le troisième, le quatrième Qui fait 25 minutes Mais euh, en de cette fois-là euh, Il sera peut-être un peu plus long Le gilet de la compassion, mais j'en ai marre d'avoir un stuff en oh, Putain, y'a pas un marchand là, vas-y viens là toi Allez hop tu dégages, tu dégages, tu dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, Nice. dégages, dégages, dégages, des dégages, qui dégages, vendent. dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, dégages, ça pesait pas dans le game, on a passé la barre des 90 levels d'écart avec le level 100 Nous sommes à 89 Et ça c'est un moment important Moralement en tout cas enfin, En vrai en vrai j'aimerais bien au moins arriver jusqu'à BC Jusqu'à Burning Crusade Donc arriver à level 60 C'est mon premier mon premier palier où je serais euh, satisfait De mon, de ma performance, c'est d'arriver à level 60 Pour ensuite euh, après, level 60, en vrai, c'est une zone assez simple. Ouais, mais c'est simple quand on a du stuff. Vas-y, casse-toi, ne tape pas, enfoiré de salaud. Tiens, mange. Tiens, voilà. Un bon coup dans le flanc, et t'es mort. Un bon crochet du gauche, un bon coup de boule, et c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, très cher, pendant qu'on voit la mini-carte qui bug un peu là-bas. Un petit peu. Hein. Pourtant, je vous assure, euh, je pas la donne, hein. rien du tout, donc euh, sans que ça bug. Il sera de corriger ça pour le prochain épisode. On s'en fout un hein, peu en même temps, mais c'est pas hyper important. Donc on s'amuse. Et voilà, tiens, ce que je te mets, est ce que je te mets. Fourniture médicale, 5 sur 8 dans y casse, toi le mage. Et voilà. Il me manque 2. Il y en a un là. Putain, il y en a un là. Fitt, fitt, fitt, fitt, fitt, fitt, fitt. Cours, cours. On va prendre lui. Et lui. Et il me manque 3. Trois... 3 espèces de. de lézards gérants sur deux pattes. Comme okay, vachement chelou, moi. Je on a là-bas. Ok, je peux avoir la grosse, c'est nice parce qu'il est encore rouge. Hop là. Parce qu'il est en train de se battre contre des PNJ, saligo. Tiens, mange. Pong, dans ta bouche, loulou. T'es pris un éclair parce qu'il faut savoir que... Euh, pourquoi avons-nous l'éclair au level 1 Nous, bien sûr, à elle. Hein. <rire> non, mais non, en fait, non, je peux pas partir là-dedans parce que ça va vraiment être trop délire ça serait vraiment nul après. Faut quand même garder une histoire cohérente. On verra ça plus tard. Bon, euh, j'ai besoin encore de deux gars, mais après l'autre il est en train de tout arracher là-bas en haut là, avec son petit mage. On va essayer de lui en choper un ou deux. Vas-y On va chercher lui là. Nice. Ok, on Hop Hop. On va aller voir à l'étage supérieur s'il reste pas un tourmenteur écailles profondes Ah bah voilà il a tout plein Bonjour Bonjour bonjour Non, je te tuerai avant euh, On va prendre ça parce que ça vaut un peu de gold Je vais peut-être l'équiper aussi Ah c'est en maille, oh non je peux, je peux mettre que du cuir pour le moment c'est vrai Putain ça va vraiment être la misère je suis en train de regarder, mais rendez-vous compte, je suis en train de regarder c'est un équipement gris qui loot sur un monstre est meilleur que ce que j'ai quoi Pour pouvoir l'équiper Par contre on termine tranquillement la quête. Il faut que j'aille tuer papa euh, Sinistre kai là-bas Vordrak. Vordrak, Vordrak. non je pense que je vais vous laisser là Après avoir tué cette élite Bien sûr parce que regardez, cadre gold, c'est mob élite hein. Donc là on attaque déjà un mob élite au level euh... On level 10 sans Steph Fait peur, ouais Il a 1000 pv... Oh putain je lui mets 58 Il il y avoir un truc Tuez machin le cauchemar des profondeurs Tiens, ramasse quest échappé, aperçu machin de l'épave si mon droit nanana. Elle a peut-être besoin de votre aide On devrait la rejoindre vite, d'accord Bon on va taper dessus euh, à la régulière Va falloir 6 mois mais on va taper dessus Ce qui est bien c'est qu'on ne prend pas l'agro Donc euh, c'est cool Alors loup des agresseurs et qu'y Bon. et hop un éclair dans la tronche un petit coup de bâton et je choses souhaite, c'est réglé mmh. et il m'arrive de pas esquiver les sorts de boss tout va bien trop fort hein. allez meurt ça les go pouvoir tuer des agresseurs machin truc Hop là, tour du match de voler Oui, C'est vrai Il y a tout ce qu'il faut Et voilà, Vordraka, le cauchemar, les profondeurs est mort Donc dans le la suite, au prochain épisode, dans le prochain épisode, on sort de cette île, on va rejoindre Anduin euh, Anduin, notre, notre pote euh, qui nous attend hurlevant pour nous donner sa bénédiction afin de rejoindre euh, euh, Ses copains tous ses amis donc au programme on retire l'épine on va euh, on retire l'épine on va attendre que ça se termine tout seul on retire l'épine on guérit la blessure on va en le vent et puis on commencera notre seconde zone qui est qui sera la marche de l'ouest je suis chaud patate marche de l'ouest hein peut-être pas, enfin c'est une zone où vous devez faire les kilomètres quand même. Faut que je monte d'ailleurs. Après on va faire ça pour le prochain épisode. On fera ça prochain épisode. Donc. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7 déjà. Épisode 7 de l'Airman Challenge. Pour le moment tout se passe bien, on n'a pas trop de problèmes. Ce qui est normal bien sûr parce qu'on est le Valence. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Au revoir.